Alors si vous avez entendu parler de l'hypersensibilité et notamment des inconvénients que ça présente, je vais évidemment les reprendre, mais sachez qu'il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi des avantages à l'hypersensibilité et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors quels sont les avantages ou les inconvénients de l'hypersensibilité Très souvent on met d'abord en avant les inconvénients et effectivement il y en a, ça peut être parfois euh, bah, des personnes très agitées, pourquoi Parce qu'elles ont euh, d'abord un besoin de stimulation forte, alors soit elles s'ennuient un petit peu et donc du coup elles vont chercher à nourrir évidemment à leur instant présent de cette euh, sensibilité, donc pour ça elles vont chercher à passer euh, d'une chose à l'autre, par exemple elles ont besoin d'écouter de la musique en en lisant. elles vont avoir besoin, en suivant un cours, euh, parce qu'elles sont euh, étudiantes, par exemple, d'écouter de la musique ou voir la télévision, enfin bref, c'est comme si elles avait un besoin d'avoir une masse d'informations et de stimulations plus importantes pour pouvoir, en quelque sorte, apaiser la personne. Donc, euh, l'avantage, c'est qu'effectivement, la personne est en mesure, quand, notamment quand elle est motivée, eh bien, de gérer un gros volume d'informations qu'elle peut capter, qu'elle peut ressentir, qu'elle peut éprouver, de manière forte et intense, euh, et parfois, évidemment, elle va se perdre un petit peu dans cette masse d'informations, et notamment si le sujet n'est pas très stimulant, et bien du coup... Euh ça va très vite l'ennuyer et elle passera d'une chose à l'autre. Et du coup, elle sera plutôt dans du diverti divertissement. En fait. Elle va chercher à aller se nourrir avec d'autres choses. Et ça, ça va du coup être un frein. Autre inconvénient, parfois aussi, et ça peut aussi se traduire en avantage, c'est que souvent, ils sont très très empathes hein, C'est-à-dire qu'ils ressentent beaucoup... Euh, l'impression ou la sensation euh, des autres, donc euh, c'est à la fois une belle sensibilité à développer à l'égard des autres, mais ça va être très important qu'ils apprennent aussi à revenir sur leur propre terrain et peut-être toujours être en, en hyper-connexion à l'autre, et de fait, du coup, de mieux gérer cet équilibre. Alors c'est à la fois un point fort quand elles sont conscientes du fait qu'elles euh, sont justement très sensibles à ce que l'autre ressent, et du coup, de la tension à mettre, hein, c'est-à-dire de, de, quand je dis de l'attention, c'est de l'attention à prendre une certaine distance pour ne pas se laisser euh, embarquer, attirer parfois des, des conclusions un peu hâtives, euh, puisqu'elles seront du coup entraînées à, à dire aux autres en quelque sorte ce qu'ils devraient vivre, euh, ressentir, euh, penser, et agir en quelque sorte, et donc ça, ça va devenir du coup très envahissant. Et à l'inverse, d'être justement dans cette qualité de sensation, mais plutôt que de tirer des conclusions parfois un peu hâtives, même si elles sont justes, eh bien d'amener plutôt de la question en disant « Tiens, j'ai l'impression que je ressens ça de toi ». Est-ce que c'est ça qui se passe pour toi Et du coup, de valider par du questionnement, en fait, leur véritable sensation, ce qui va permettre de mettre une véritable frontière entre ce qu'elles ressentent et ce qui peut réellement se passer chez l'autre, et surtout d'instaurer un dialogue qui ne soit pas envahissant pour la personne concernée. Donc ça, c'est une deuxième qualité euh, ou inconvénient, tout dépend comment la personne va gérer, évidemment, sa relation. Donc si vous êtes concerné par, par cela, ou si vous êtes des proches, c'est intéressant de les amener peu à peu à, à prendre conscience de ces... Euh, différents éléments. Voilà, au plaisir peut-être de vous en dire davantage sur d'autres vidéos concernant l'hypersensibilité.